Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous faire découvrir un petit courrier que j'ai reçu de Anne, mon amie, qui habite euh, aux USA. Euh, elle a pensé à me faire une petite surprise et ça m'a vachement fait plaisir. Franchement, je ne m'attendais absolument pas à ça. Donc, je vais, je vais découvrir, bon moi j'ai déjà vu, mais je vais vous faire découvrir euh, les petites merveilles qu'elle m'a envoyées dans cette, euh, dans cette grande enveloppe. En premier, je vous présente cette magnifique réalisation. Je trouve ça vraiment super super super beau, super original. J'adore en plus de ça ce, ce dessin qu'elle de a découpé avec soin, une belle composition. C'est magnifique, c'est beau. Et puis je touche en vrai euh, bah, ta, ta création, je trouve ça vraiment adorable. Donc voilà, c'est super beau. Merci Anne, merci beaucoup. Donc euh, je vais laisser ça ici pour ne pas l'abîmer. Et je vous montre la deuxième. Hmm. C'est beau. Qu'est-ce que c'est beau Je ne sais pas si vous voyez. Un, un beau papier. Regardez. Thank you. Thinking of you. C'est adorable, adorable. Je suis vraiment très, très touchée, Anne. Vraiment, merci beaucoup. Merci vraiment. Ça me fait vraiment plaisir. C'est beau, c'est magnifique. Ça, je vais le mettre dans mon atelier. Je vais accrocher ça. Je vais essayer de bien encadrer des petites réalisations parce que vraiment, c'est artistiquement, c'est super beau regardez-moi ça comment c'est beau oh là là. c'est du tissu avec un léger bas-relief je sais pas si vous voyez donc c'est super beau j'espère Anne que je sais valoriser ton travail parce que je n'ai pas assez d'éclairage c'est magnifique c'est beau, c'est Magnifique. Il y a, le, il y a le, la diversité de textures, il y a le tissu, le papier, il y a le léger bas-relief avec de la peinture, il y a du collage, il y a un effet de, de texture rugueux, lisse. C'est très très beau. En plus, là je sais mettre une petite ficelle ou une petite chaîne pour accrocher. Je vais lui trouver une bonne place, ça c'est sûr et certain. Alors il y a autre chose. De toute façon, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube. Comme ça, vous pouvez jeter un coup d'œil pour voir ce qu'elle fait. Parce que c'est vraiment super beau ce qu'elle fait. Et euh, elle pose beaucoup plus de vidéos. Donc euh, il y a une diversité de choix et de découvertes. Donc ça vaut vraiment la peine d'aller visiter son site et franchement, elle le mérite. Ça, c'est super mignon. Vraiment super. Les notes musicales et puis euh, très très mignon. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre Voilà. Ça, c'est adorable, je vais essayer de les utiliser dans un de mes arts journal, je vais voir. En tout cas, je te remercie beaucoup parce que moi je n'ai pas la machine qui coupe les petites formes comme ça, donc je te remercie, ça m'aide quand même beaucoup. <rire> ça c'est super mignon, j'aime beaucoup, très joli, très raffiné. En plus j'aimais bien cette peinture quand je, je t'ai vu la réaliser. Belle composition, franchement bravo Anne Merci beaucoup. J'ai pris un peu de retard pour réaliser quelques vidéos, mais bon, j'étais tellement occupée. Je m'occupe aussi de la petite carrière, enfin, de mon fils, mais bon, ça c'est... Alors, ça aussi, j'aime beaucoup. Je trouve ça très très chouette. Très, très chouette de ta part d'avoir pensé à m'envoyer ça, ces petites fleurs, des petits euh, motifs comme ça, mon papier, des pépées, tout fait, j'ai juste à les, à les coller, donc euh, je vais vraiment m'en servir, ne t'inquiète pas, elles seront sur une de mes pages ou bien sur euh, pas mal de pages, merci d'avoir pensé à ça en tout cas. Ça, ça me donne des idées, je sais pas, ça fait comme effet de bouton, donc on peut carrément utiliser ces trous pour pour faire glisser de la ficelle euh, ou de la laine, ou je sais pas. Je vais essayer de trouver une petite idée, une petite astuce. Donc ça, je vais peut-être aussi les peindre. Bah, tu as déjà peint, je vais laisser ça comme ça, très joli. Je vais les intégrer quelque part. Sur une de mes pages ça ça fait un peu l'effet timbre <rire> trop mignon la petite c'est pas, pas une mouche je sais pas ce que c'est comme insecte je suis pas très douée pour les insectes ça ça fait un peu oriental je vais l'utiliser certainement dans une décoration dans un art journal thème oriental Excusez-moi je, je, je, je suis tellement prise par la découverte Que je ne vous fais pas partager de près Les petites merveilles que je découvre Mais en tout cas je te remercie beaucoup Merci beaucoup Anne Et je te remercie infiniment Ça m'a vraiment touchée d'avoir pensé à moi D'avoir pensé à, à m'offrir ces petites choses Adorables Fais main en plus de ça Ça, ça fait encore vachement plaisir c'est vraiment euh, super gentil d'avoir pensé euh, à m'envoyer euh, tes petites créations, tes petites merveilles, surtout que tu n'habites pas à côté. Euh, C'est pas évident d'envoyer ça euh, de très loin. Non seulement euh, t'as pris le risque parce que bon, euh, avec un courrier comme ça, elle prend généralement le pli. Euh, ben, la poste malheureusement, euh, elle saccage un peu le courrier. Euh, on peut très bien les froisser, euh, les plier en dos. Quoi. Donc moi je les ai reçus euh, d'une manière intacte. Donc c'est euh, vraiment euh, une belle surprise. Euh, et puis euh, c'est pas donné non plus d'envoyer un grand courrier euh, des états unis Donc je te remercie beaucoup et euh, je, je te promets de te faire euh, une petite surprise moi aussi de, comme retour mais je te dis pas quand, je te dis pas quoi. Euh, la seule chose que je te dis, c'est que euh, un, je te fais un gros bisou et je te dis à très bientôt et euh, encore une fois, merci Anne. Gros bisous. Ciao, ciao